Mmh, ils sont vraiment tous dingues bah, quoi, tu fais pareil quoi bah, Oui, quand tu regardes un match de foot C'est pas faux, j'avoue Alors pourquoi pas pour les élections Ne soyez pas spectateur, soyez acteur. Allez voter. Cette fois, je vote. Élection européenne du 26 mai 2019.